Chers traders et investisseurs, mercredi 8 janvier, bonjour. Alors Malgré les frappes iraniennes de cette nuit en réaction à l'assassinat du général iranien, les marchés européens réagissent en début de matinée très peu et sont plutôt apathiques, voire confiants. En effet, ils n'ont cessé de croître tout au long de la matinée pour passer dans le vert en tout début d'après-midi. Donc, les marchés qui ont ouvert en baisse vont vraisemblablement clôturer de manière positive. Nous verrons bien comment se comporteront les Américains cet après-midi. Il n'y a bien sûr rien de changé en swing trading dans la mesure où les marchés, en fin de compte, ne font ni plus ni moins que du yo-yo, comme je l'ai dit les jours précédents. Espérons qu'en dehors des événements géopolitiques, des chiffres macroéconomiques importants à venir dans les jours qui viennent vont peut-être donner une impulsion au marché dans un sens ou dans un autre. Nous verrons bien. Et dans ce contexte de marché difficile, nous avons, jusque l'heure du déjeuner, été très actifs, réalisé six trades gagnants sur 6 accompagnés de trois médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous un excellent, une excellente journée, d'excellentes aides, et à demain!